Bonjour les gens et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, vous allez voir qu'on va parler notamment de virages, d'allure. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que dans les virages, on va tous être soumis à une force qu'on appelle la force centrifuge. Donc qu'est-ce que c'est Tout simplement, c'est la force qui va me pousser vers l'extérieur du virage dès que je vais par exemple arriver à une allure beaucoup trop rapide. Ce qu'il faut aussi se dire maintenant, c'est que la force centrifuge dépend essentiellement de trois choses. La vitesse sur laquelle on peut jouer. La masse du véhicule, ça, ça reste difficile de le contrôler. Et puis, on va trouver en troisième aussi le rayon du virage. Donc, dans les minutes qui vont suivre, vous allez voir aussi qu'on va faire attention à sa vitesse. On va faire attention aussi à sa technique de volant. Est-ce que je tire ou est-ce que je croise, par exemple, mes mains Si jamais vous n'êtes pas à l'aise encore avec ça, allez voir en haut de la vidéo juste ici pour vous remémorer un petit peu les deux grandes techniques de manipulation volant. Ça fait toujours du bien de le revoir. Et puis ensuite, élément très important, vous m'écrivez souvent pour me dire que vous avez des erreurs de trajectoire, eh bien on va maintenant parler du regard. Est-ce que tu regardes assez loin Est-ce que tu regardes assez vite Est-ce que tu regardes de manière assez mobile Ou est-ce qu'au contraire, tu as tendance malheureusement à fixer un peu trop longtemps et donc à être attiré par ce par quoi tu regardes dans cette vidéo, vous allez aussi voir qu'il y a une grande différence entre la vitesse excessive et l'excès de vitesse. L'excès de vitesse, c'est par exemple, je roule à 51 km h au lieu de 50. Évidemment, c'est interdit, mais ça ne sera pas forcément dangereux. Et puis, vous avez la vitesse excessive, celle-là qui est beaucoup plus dangereuse puisqu'il s'agit d'un accident sur trois. Vitesse excessive, c'est tout simplement la vitesse qui n'est pas adaptée. À la situation. Un exemple, est-ce que parce que je suis limité à 50 km h je prends tous mes giratoires à 50 Évidemment non. Dernière petite chose avant de commencer, n'oubliez pas non plus la tolérance en voiture. Une tolérance, c'est quoi C'est 5 km h Ça veut dire que quand je roule à 85 au lieu de 80, évidemment si je suis au-delà, je risquerai d'être flashé, donc ce qui est formellement interdit. Si je suis jusqu'à 85 km h quand c'est limité à 80, c'est le grand maximum que va accepter un gendarme et un inspecteur du permis de conduire. Tu vois, dans cette vidéo, en revisionnant et en faisant un petit peu le montage, je me suis quand même posé la question. Tu vas voir que à deux trois reprises, je suis en léger excès de vitesse et je me suis dit, mais finalement, dans les commentaires, il y a des gens qui vont te tailler, etc. Mais vous savez, moi, ma marque de fabrique, c'est d'être honnête et foncièrement sincère avec vous. Donc je me suis dit, eh bien, je vais garder la séquence telle qu'elle est parce que je suis aussi un conducteur lambda avant tout. Avant d'être un formateur, je suis un conducteur qui a des qualités et des défauts. Et même si à 99% dans la vidéo, la vitesse est adaptée à la situation, eh ben je ne suis pas parfait et c'est aussi important de le comprendre et de le voir. Bon visionnage à tous Alors, cet après-midi, je vais prendre quelques virages. Il ne pleut pas spécialement, mais vous voyez, la chaussée elle est un petit peu humide. Ce qui veut dire que du coup, bah, peut-être que euh, je ne vais pas forcément prendre les virages à grande allure. Alors, on va y aller tout de suite. Hein. Du coup, j'ai personne autour de moi on est parti donc les virages il faut se dire tout simplement qu'un virage dangereux ça va surtout dépendre de plusieurs choses la première c'est que déjà ça va dépendre de l'allure à laquelle vous arrivez ensuite il va falloir faire attention aussi à la qualité on va dire de votre véhicule par exemple moi j'ai un véhicule neuf ce n'est pas pour autant que je vais prendre les virages super vite, mais ça va forcément avoir une incidence. C'est-à-dire que si vos pneus, vous ne faites jamais attention, si votre véhicule est chargé, évidemment, on doit faire encore plus gaffe. Donc il y a ça aussi, la vitesse, l'état du véhicule et aussi du rayon du virage. C'est-à-dire que plus le virage va être annoncé dangereux, bah, plus j'ai intérêt à arriver, on va dire, doucement. Donc sortie d'agglomération, derrière, je vérifie qu'il n'y ait pas un motard qui me dépasse. Et vous voyez, là j'y vais tranquillement, donc j'ai une boîte 6 vitesses, je suis à 60 km h donc c'est important aussi d'avoir une bonne manipulation volant, virage à droite, je tire à droite, et virage à gauche, main gauche pour tirer à gauche. Donc là je vise surtout la sortie de virage, je ne reste pas ici bloqué sur les balises de virage, sinon je me déporte sur elle. Donc on m'annonce que c'est 80 km/h, derrière j'ai toujours personne, là je suis à peu près à 70, je n'ai pas vraiment besoin de freiner. Voilà, 75 km/h, 77, je freine un peu après avoir surveillé derrière, et là je lâche le frein. Alors ici si je reste à peu près sur la quatrième vitesse, normalement je vais rester à peu près à 80 km/h. Donc vous voyez derrière elle se rapproche un peu vite de moi, la vitesse si je vais trop vite je freinerai. Et là-bas, on m'annonce un virage dangereux. Donc je freine un peu avant le virage, je surveille derrière. Et surtout ici, j'ai passé mon virage, je lâche le frein. Donc là, je suis à peu près à 83 km h c'est acceptable. Et vu que le sol est plat, je mets ma cinquième. Et je reprends seulement l'accélérateur depuis tout à l'heure. Vous voyez, tout à l'heure, en fait, j'étais carrément en train de laisser rouler ma voiture sur le frein moteur de ma quatrième. Donc derrière toujours la même personne, la vitesse c'est bon, la visibilité elle n'est pas trop mal et on me dit virage dangereux donc il n'y a pas de souci. je vais surveiller derrière, de nouveau freiner un peu, quatrième et je lâche l'embrayage avant le virage, virage à gauche, main gauche et je tire mon volant, virage à droite, main droite et je tire le volant, donc je resurveille derrière moi, il n'y a pas de moto qui dépasse, je lance un peu et cinquième. Donc cinquième, parce que le sol est plat, la visibilité elle n'est pas si mal, et puis je suis plutôt à l'aise en conduite aussi, donc tant mieux. Là vous voyez, il y a des véhicules, donc ils sont derrière l'accotement, je vais quand même faire attention, je n'ai pas mis de clignotant, j'ai juste fait un petit écart, donc il ne fait pas partie de la chaussée, il n'y a pas vraiment besoin de mettre le clignot, mais toujours une distance de sécurité. Un coup d'œil derrière, entre deux virages je réaccélère, j'ai encore 5 km heure pour atteindre les 80 Virage à gauche, main gauche, je vise la sortie de virage et je tire. Et là, je reprends l'accélérateur. Alors, coup d'œil derrière, elle a envie de dépasser, elle ne le fait pas, il n'y a pas de souci. Et là, on m'annonce de nouveau un virage dangereux, je ralentis déjà, derrière ça colle pas. Je freine et je le prends plutôt en quatrième. Virage à gauche, main gauche, mes yeux en sortie de virage. Et j'accélère pas j'accélère maintenant donc j'accélère j'accélère seulement en fait quand euh, mon véhicule est droit c'est à dire que si je me mets à accélérer et que du coup euh, je ne vois pas par exemple la sortie de virage ou que par exemple ma voiture n'est pas droite c'est là où je risque une sortie de route donc vous voyez par exemple là je suis dans une vitesse qui est adaptée à la situation Là, la personne m'a dépassé, mais c'est pas moi qui vais trop doucement, c'est elle qui va trop vite. Je suis à 80, c'est le maximum autorisé, j'y vois pas. Je ralentis pied au-dessus du frein, et dès que j'y vois, un accélérateur. Derrière, j'ai quelqu'un qui arrive aussi. Il n'y a pas de problème. Alors, vous voyez, dans ce qui s'est passé, regardez, coup d'œil, hop, je suis à 83, hein, c'est limité à 80, je ne vais pas culpabiliser. D'ailleurs, je passe même la sixième, parce que je suis en forme et que la visibilité n'est pas mauvaise Non, non, non, je plaisante évidemment, c'est surtout une question de conduite écologique. Là, j'ai le pied au-dessus du frein, alors vous ne pouvez pas forcément le voir, mais j'ai le pied au frein, et dès que je vois la sortie du virage, c'est-à-dire là, j'accélère. Donc oui, je vous ai expliqué que je n'ai pas de culpabilité à avoir. Si j'étais à 50 km h je me dirais, bon, ben là en tout, c'est un peu exagéré, c'est limité à 80 et à 50, accélère un peu, mais là c'est pas ça, vous voyez, je suis au maximum autorisé, et même un peu plus, vous voyez, je suis à 83 et pas à 80, donc je vais pas accélérer fort. Derrière, j'ai personne qui colle, et je freine, je descends 5, je lâche l'embrayage, alors j'ai une entrée d'agglos, hein. 4, et je lâche l'embrayage, 3, et je lâche l'embrayage voilà et je suis à peu près à 50 en agglomération c'est exactement ce qu'on attend de moi pour être un bon conducteur donc là je fais quand même attention même si je suis prioritaire on m'annonce un passage piéton il n'y a personne derrière je sais que j'ai personne non plus voilà, arrivé ici sortie d'agglomération, de nouveau coup d'œil et j'y vais donc vous voyez, accélérer une à deux secondes avant le panneau, c'est autorisé. Je n'ai pas accéléré 15 secondes avant, sinon c'est plus de l'anticipation, c'est de l'excès de vitesse. Et ce type de route, souvent on me dit « mais à combien je dois rouler ?» ben, Ça va dépendre en fait. Hein C'est-à-dire que n'oublie pas que la règle d'or, c'est vraiment « si c'est possible, tu dois atteindre une vitesse maximale autorisée. » Coup d'œil derrière, vu que c'est 90, si les gens n'ont pas le « A », ça veut dire qu'ici, il y a un créneau de dépassement. Hein. Donc, si je peux rouler à 80, je le fais. Là, il n'y a pas suffisamment de visibilité. Il n'y a pas suffisamment, justement, euh, on va dire, de conditions réunies. Donc, j'ai dit 80, je voulais dire 90. Hein. Je suis sur une portion à 90. Je pourrais le faire, mais ça ne serait pas adapté. Voilà. Et là, ça redescend à 80 pour tout le monde. Donc, petit coup d'œil derrière. OK. Je surveille un petit peu aussi ici pour être sûr qu'il n'y ait pas un motard hein, qui me ferme qui me ferme justement la porte. Et toutes ces parties sans visibilité, j'ai le pied au frein. Voilà, sortie de virage, j'accélère. Coucou Ça, c'est justement mon collègue de travail, qui est aussi mon frère. Allez, 70 km h derrière ça va, j'ai personne. Et vous voyez, je suis à peu près à 75, je ralentis encore un peu, hein. Pas trop d'excès de vitesse, c'est bon. Et pourquoi finalement ces 70 ici ben C'est normal en fait, regardez. S'il y a du monde qui sort de l'intersection, déjà le temps qui se lance, ça va prendre un certain temps. Pire encore, imagine, il démarre, Là, à ce moment-là, évidemment, il faut que mon allure soit adaptée à ce genre de problème. Fin de 70, ça veut dire 80. Derrière, j'ai toujours personne, j'accélère un peu plus. Et cinquième, ça passe. Donc ce virage, il n'est pas annoncé dangereux, mais je lâche déjà l'accélérateur. Regardez, virage à droite, hop. Voilà, j'ai bien fait de pas accélérer parce qu'on ne le sent pas en vidéo, mais je suis un peu déporté vers la gauche, hein, force centrifuge, évidemment. Derrière, j'ai n'ai personne. Ah, je vais un peu vite, hein, donc je ralentis surtout. Voilà, très bien. Donc vous voyez, l'idée c'est vraiment de chercher en fait à faire zéro erreur là je suis sur une boîte 6 vitesses ça veut dire que ça va un peu plus vite hein, qu'une voiture à 5 vitesses mais à moi de faire attention c'est pas la faute de ma voiture c'est ma faute à moi qui sans faire exprès ben, j'ai été trop vite voilà ça arrive et derrière toujours personne limitation toujours à 80 l'allure est adaptée Et vous Voyez, il y a une vraie parenthèse entre rouler à 80. Alors, quand je dis 80, ça peut être 78, 82. Vous Voyez, depuis tout à l'heure, je suis un peu à 83 d'ailleurs, km/h. Faut que je fasse attention, mais il faut rouler si c'est possible, c'est-à-dire que d'être à 70 ici, on pourrait occasionner une gêne, et c'est pas le but. Sur la route, on doit pas se gêner. C'est pour ça que si tu as encore du mal à adapter ton allure, clique en haut de la vidéo et va voir justement cette vidéo que j'avais faite. Justement, je t'apprends à adapter l'allure. Donc là, je rétrograde en quatrième carrément parce qu'on m'a dit virage dangereux, donc on m'a descendu à 70. Et en fait, ici, je vois quand même assez bien la sortie de virage. Donc boum, je réaccélère vu que ça monte. Et tu vois, je suis descendu à 60, mais c'est pas grave, hein, c'est adapté. Là, si j'arrive plus, bah déjà la trajectoire elle sera pas bonne, mais surtout s'il y a un problème, je suis pas capable de m'arrêter. Voilà. Donc là derrière il n'y a toujours personne, ici c'est 80, entre deux virages, passage de la cinquième et tout va bien. Allez, on renvoie les yeux tout à fait en haut, un petit peu devant moi et surtout tout à fait en haut, toujours la sortie de virage. Regarde, derrière j'ai personne, ici c'est très bien, je suis à 80, je mets même la sixième. Et attention Anthony Permis, parce que tu es à 84, c'est pas bien. On ralentit, voilà. Et donc je lis quand même les panneaux. Hein. Tu vois la visibilité ça va derrière, c'est correct. C'est pour ça tu as l'excès de vitesse. Là par exemple si je dépasse les 80, ben, je n'ai pas le droit, c'est dangereux. Mais tu as pire encore la vitesse excessive, c'est-à-dire la vitesse qui n'est pas adaptée à ta situation. Si jamais il y a un problème, tu ne peux pas intervenir. Allez, virage à gauche, on regarde la sortie de virage un petit peu devant moi, derrière un petit coup d'œil, et surtout au fond. Donc tu vois, à ces allures, surtout ne tient pas fort ton volant, parce que là, le moindre écart, ça peut être dangereux. Hein. Allez, derrière j'ai personne, donc comme je te disais, à 80, je fais à peu près 24 mètres à la seconde, c'est quand même beaucoup. Et donc, entrée d'aglo. l'idée c'est d'arriver à 50 au panneau, coup d'œil derrière, je vais freiner, donc cinquième, je lâche l'embrayage. Quatrième, je lâche l'embrayage. Derrière, j'ai toujours personne. Je suis en aglo à 50. Troisième, je lâche l'embrayage. D'ailleurs, toi qui viens de surveiller justement tout ce que je viens de faire et qui a été très attentif à ma conduite, est-ce que tu peux me dire dans les commentaires comment ça s'appelle le fait de rétrograder et de lâcher son embrayage Alors je sais que c'est embrayé, mais ce n'est pas ce que j'attends comme réponse. C'est quoi en fait comme utilisation le fait de rétrograder et de lâcher son embrayage J'espère que ça vit, cette vidéo t'a plu, on se revoit bientôt, à plus les gens